Eric à chargé de mission au service régional de l'inventaire. Donc, j'ai pour activité de faire l'inventaire du patrimoine culturel, matériel et immatériel. Donc, ça, c'est la fonction institutionnelle, la raison, on va dire, principale de ma présence ici. Mais je suis également responsable d'associations dans le champ à la fois culturel et, on va dire, citoyen, dans des pratiques alternatives, des nouveaux espaces de prise de décision. C'est un, un endroit où ça foisonne. On a à la fois enfin une cohabitation entre des acteurs de plus en plus institutionnalisés, puisqu'il y a toute une politique culturelle basée sur des cadres d'intervention, et donc pour pouvoir capter ces moyens financiers, il y a toute une structuration, une organisation, des scènes conventionnées, des, des contrats, il y a tout, tout cet espace hyper institutionnalisé. Et il y a en parallèle tout un « underground », ce n'est ni en français ni en créole, mais une émergence qui se passe ailleurs, dans d'autres espaces, de la part de jeunes ou non jeunes, et qui s'inspire vraiment dans, dans cette histoire que l'on a en héritage de marronnage, c'est-à-dire cette capacité à faire en dehors d'eux, et à, à faire, même sans, sans moyens, mais à continuer à inventer, à recréer, ben, tout cet héritage culturel, que ce soit au niveau de la langue, de l'imaginaire, des contes, de la musique, de la danse, parfois ça se rejoint, parfois ça ne se rejoint pas, et parfois il y a vraiment carrément un, un écart euh, abyssal entre les acteurs et même les acteurs underground et les institutions. Mais il y a surtout un foisonnement, une vitalité, une énergie. La Réunion est un carrefour dans le carrefour. Donc on est une île carrefour de par l'histoire coloniale, l'esclavage et l'engagisme. Donc on retrouve à la Réunion les descendants des différentes populations de l'autre carrefour qui est l'océan Indien. Donc il y a une, une capacité à aller travailler avec les pays de la zone océan Indien, selon toujours pareil à la fois la motivation, la volonté, mais aussi les cadres d'intervention, notamment les, le programme Interreg, les programmes de financement européen. Donc ça va être le Mozambique, ça va être Madagascar. Il y a des formes de co coopération également avec Maurice. Pas forcément sur ces cadres d'emploi, mais c'est plutôt une proximité relationnelle, affective, qui permet euh, des échanges. Parfois aussi avec l'Afrique du Sud, de plus en plus avec l'Inde et, et la Chine, puisqu'il y a les résonances, il y a cette euh, situation diasporique d'un côté comme de l'autre. Et puis ben, également avec euh, la France, puisque c'est un des pays de cette histoire coloniale et il y a des liens, il y a des amitiés, il y a des oppositions, mais c'est aussi donc un canal de coopération. Il y a une dimension qui a été promue pendant deux, trois décennies sur le fait que d'être européen, ça nous garantissait des moyens, des moyens d'investissement, des moyens lourds, de structuration de, de l'île euh, avec des équipements euh, majeurs. Et donc, du coup, il y a un peu cette relation qui tourne autour des, des fonds et des moyens et jusqu'au point où on a été promoteur d'une entité voire une identité de RUP, de région ultra périphérique euh, Ce que je trouve tout à fait discutable puisqu'il y a aujourd'hui dans le monde des, des polarités et il n'y a pas un centre et des périphéries et des ultra-périphéries. Il y a des énergies ici et là et la Réunion est un des spots d'énergie et on est en relation. Donc il y a aussi donc cette Europe qui de plus en plus euh, s'invite dans les discussions, dans les débats, on a des députés européens, et où on commence à imaginer davantage comment euh, et quoi on peut nous amener dans ces débats, dans ces problématiques contemporaines, qui ne sont pas forcément euh, au même moment à l'endroit où nous sommes, mais en tout cas qui nous interpellent, puisqu'on on a, du, du fait de cette histoire diasporique, de migration, des choses à régler dans la relation avec euh, ben, les îles des Comores, avec les Comores, avec Mayotte. Avec Madagascar, on a des choses à régler avec la migration qui continue du côté des Français et de la France hexagonale. Donc on, on a euh, toute une. Euh, comment on vous dit ça Mais on est interpellé par euh, les problématiques européennes et on, on a cette possibilité d'être aussi européen de cette manière-là. Les cadres d'intervention posés par euh, l'Europe nous obligent à de toute façon nous tourner vers euh, les pays membres ou les pays associés, en tout cas ceux qui ont pu intégrer l'espace sans être au sens géographique, géopolitique européen. Donc il y a une dynamique qui est enclenchée. On a nous-mêmes, à la Réunion, le projet de, de LabEurope. Il y a quelques projets euh, qui sont aussi euh, à l'œuvre. Donc Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer et qui va a priori prendre de l'ampleur. Ce qui serait euh, vraiment intéressant, c'est que l'Europe, justement, arrive à pousser ses frontières en lien avec cette histoire. Cette histoire qui fait qu'on ne peut pas prendre comme seul critère les notions de nationalité, les notions juridiques, mais prendre la, la globalité de la complexité. Et on, a, on devrait avoir les moyens de travailler avec des pays qui sont dans notre zone, et, parce qu'ils ont aussi une histoire avec l'Europe. Les Européens, au XVème siècle, sont venus dans l'océan Indien, Hollandais, Portugais, Français, Anglais. Et aujourd'hui, il faut qu'on ait un retour dans la relation à ça. Et non pas qu'il y ait une réduction à un périmètre qui quelque part ne veut rien dire, ou en tout cas ne peut pas se suffire comme point de définition d'appartenance. Je pense qu'il serait en tout cas intéressant de bouger des lignes et de, de permettre justement des, des tentatives, des, des expérimentations, et arriver à sortir des cadres, puisque on est quand même sur une manifestation où, où on parle justement des communs, de ce que l'on qu peut avoir en commun, et je crois, et ce n'est pas un trait d'esprit ou, ou un jeu de mots, quoi, on a en commun nos différences. Et à partir de ces différences, si on a la volonté de faire, c'est à ça qu'on doit travailler. Sur comment, sur quelles valeurs, elles ne sont pas édictées, elles sont forgées dans l'action qu'on voudra faire ensemble. On ne naît pas comme ça, européen Et encore moins quand on est à, à, à 10 000 km, ou qu'on se trouve à 10 000 km de nous, donc c'est une, une démarche qui doit être accompagnée et on ne peut pas se suffire de dire euh, on ne peut pas euh, parce qu'il y a telle limite géographique ou de nationalité. Je, je reviens là-dessus parce que ça a été quand même assez récurrent. Et je pense quand même qu'au 21 siècle, vu les enjeux que l'on pose, on doit oser. Et, et c'est davantage ça que, que moi j'attends et je pense que les acteurs attendent, c'est que l'on ose, on ose d'accompagner le changement de paradigme qui est énoncé ce que j'observe à chaque fois qu'on travaille sur des financements européens, c'est comme si euh, les programmes sont faits pour ceux qui ont déjà les moyens. Euh, donc là, on se demande, bon, est-ce qu'il y a vraiment la volonté que l'on puisse capter ces moyens, ou est-ce que c'est annoncé, c'est mis à disposition, et tout est fait pour qu'on n'y arrive pas Donc je pense qu'il y a vraiment à travailler sur l'accessibilité déjà des moyens existants. Euh, on ne peut pas demander à des structures qui sont déjà relativement euh, fragiles, en tout cas, qui n'ont pas des, la trésorerie à, à six mois, euh, même des fois à trois mois, voire des fois à un mois, d'avancer des moyens pour ensuite les récupérer à carrément euh, N plus 1, le plus souvent. Donc, il y a vraiment là à, à se mettre en cohérence entre ce qui est dit et les réalités sur le terrain, et faire en sorte que ben voilà, c'est vraiment pour ceux qui en ont besoin, et qu'il y ait une, même pas une souplesse, mais juste un, un bon sens, sur le plan euh, administratif, sur le plan euh, bah, des procédures, ce qui n'enlève rien à l'exigence des critères. Mais ça ne peut pas être euh, vous avancez d'abord et ensuite on vous remboissera. Bon, dire les gens n'ont pas les moyens, ce n'est pas possible. Et les pays avec qui on pourrait être amené à travailler dans la zone océanienne, c'est quand même les pays, même si cette notion est aussi discutable, mais qui ont euh, les PIB souvent les plus, les plus faibles, excepté l'Afrique du Sud.